Bonjour tout le monde, Mais une petite vidéo, ce... aujourd'hui, pas très réjouissante parce qu'on s'est un petit peu pris la tête avec mon amoureux, par ma faute, parce que j'ai tendance à prendre tout ce qu'il m'est dit pour des agressions, alors que pas du tout. Et, euh, et ça fait mal pour lui comme pour moi, parce que du coup, ben, tout ce qu'on peut se dire sur le moment, ben, c'est pas forcément pensé, alors pas du tout. Et euh, c'est vrai que c'est embêtant. J'essaie de prendre sur moi et je ne comprends pas pourquoi ces derniers temps je, je, je prends tout pour une agression alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc vous aussi, si vous, si vous avez ce genre de, de petits soucis, bah, essayez de prendre sur vous ce que j'essaie de moi, de faire. Essayez de, avant de répondre, de réfléchir à ce que vous allez dire, le fameux, la fameuse expression de tourner sa cette fois dans sa bouche avant de parler s'applique dans mon cas aujourd'hui. Voilà, ben écoutez, euh, si vous êtes dans le même cas que moi, euh, essayez de prendre sur vous et d'aller et vous réconcilier avec la personne en question. Voilà, faut pas prendre tout pour des agressions, c'est inutile.